Salut c'est Damien, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un format un peu spécial en photographie de rue. C'est faut-il choisir la photo de rue en noir et blanc ou la photo de rue couleur C'est parti Alors, la photographie noir et blanc, ou la photo black and white, en fait, n'est pas si vieille que ça, puisqu'elle date de 1827, à la première création de la photographie faite par Nice et Fornier. Donc, la photographie noir et blanc est restée pendant longtemps synonyme de belle photographie. En fait, les gens n'aimaient pas tout ce qui était trop proche du réel et voulaient garder cet aspect artistique de la photo. En fait, c'était vraiment notion de beauté, la photographie noir et blanc. Donc, il aura fallu attendre que des premiers photographes se mettent à la photographie couleur pour démocratiser... Euh, la photo couleur tout simplement alors tout ce qui est différence biton et couleur. donc déjà dans un premier temps il faut savoir qu'il est beaucoup plus facile de réaliser une photographie en noir et blanc qu'en couleur pourquoi parce que quand, en couleur il faut faire attention majoritairement à l'association des couleurs ensemble il faut faire attention aux couleurs vives par exemple donc les couleurs euh, qui sont flashy donc peuvent attirer l'attention à un endroit où on ne veut pas forcément attirer l'attention. Tandis que la photographie noir et blanc, c'est plus simple. En fait, c'est plus qu'un simple filtre esthétique. C'est qu'en fait, le noir et blanc ramène à l'essentiel. Donc, il faut faire attention aux formes qui composent la photographie en noir et blanc, puisqu'il faut composer avec les formes et la lumière pour rendre une photographie noir et blanc intéressante. Voilà la différence principale avec la couleur. La couleur, il faut faire attention aux couleurs vives qui peuvent gâcher la photo. Il faut faire attention à des couleurs qui n'ont... Enfin, rien à voir dans l'image si par exemple on, on a on a que du jaune et d'un coup on a euh, je sais pas on a du rouge au milieu bah ça peut attirer l'attention vers le rouge voilà c'est juste un exemple pour ça grosso modo la photographie en noir et blanc il faut faire attention aux formes à la lumière la photographie en couleur il faut, bon, il faut faire attention à la lumière aussi effectivement puisque la lumière c'est la base en photographie mais il faut faire aussi attention à l'association des couleurs et euh, aux couleurs qui n'ont rien à voir dans l'image il faut apprendre à bien la, la, la positionner dans son image voilà ensuite pour faire une bonne photographie en noir et blanc je pense qu'il faut vraiment voir en noir et blanc et pour cela il y a une option qui est facilement programmable sur la plupart des appareils photos, c'est de mettre son appareil photo directement en noir et blanc. Ça veut dire que quand on va composer notre image, on va voir directement notre image, notre scène directement en noir et blanc. Et on pourra positionner directement les éléments là où ça sera le plus intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui ramène un plus à votre composition. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si vous programmez votre appareil photo directement en noir et blanc, vous allez tout voir en noir et blanc. Avec un appareil photo hybride, vous allez voir directement à l'intérieur de votre appareil photo, à l'intérieur du viseur, je veux dire plutôt, vous allez voir directement votre scène en noir et blanc. Si vous avez paramétré votre appareil photo en noir et blanc. Avec un réflexe, si vous regardez dans le viseur, vous allez voir directement à travers le vert de l'objectif qui reflète sur le miroir. Donc du coup, vous n'allez pas avoir en noir et blanc sur un réflexe. Sauf si vous mettez la visée directement dans l'écran, et euh, du coup, ça va vous permettre d'avoir euh, la visée en direct, mais en regardant l'écran de votre appareil photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un réflexe, l'autofocus est moins performant qu'un hybride. Donc voilà, après, si vous mettez la visée par écran, la visée par écran sur le réflexe, il faut en prendre conscience par rapport à l'autofocus, en photographiant avec un réflexe, avec la visée par écran. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs formats de fichiers. Donc, dans un appareil photo, vous avez le format RAW et le format JPEG le plus souvent. Du coup, le format RAW, c'est le format brut de votre image. Donc, j'ouvre une parenthèse ici. C'est que si vous paramétrez votre appareil photo directement en noir et blanc, si vous photographiez en RAW, ça veut dire que vous, vous allez post-traiter vos images. Donc, en post-traitant vos images, donc vous allez vous rendre compte que le logiciel va remettre la photo en couleur. Et du coup, vous, allez, vous avez utilisé des réglages depuis votre appareil photo pour photographier directement en noir et blanc, mais du coup, en passant au logiciel, ça va la repasser en couleur. En fait, ça, ça, fait, ça fait faire un peu le travail une deuxième fois, mais du coup, ça vous permet de vraiment post-traiter correctement vos images avec le noir et blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des logiciels aussi qui permettent de récupérer directement euh, votre noir et blanc, comme vous l'avez pris directement euh, dans votre appareil photo. Après, il faut connaître les logiciels, il faut connaître la procédure aussi pour le faire. Mais ça existe et c'est possible de le faire. Si vous photographiez directement en JPEG, le JPEG, ça va être un format compressé du RAW. Si vous êtes en, directement en noir et blanc depuis votre appareil photo, vous allez avoir par contre la photo directement en noir et blanc en JPEG. Donc du coup, si vous photographiez en RAW, vous post-traitez vos images pour les avoir en noir et blanc. Si vous photographiez en JPEG, vous allez avoir directement la photo en JPEG en noir et blanc et compressé. Donc du coup, vous allez avoir moins de possibilités de régler vos images euh, en post-traitement avec, avec un fichier JPEG. En photographiant en noir et blanc, donc les utilisateurs d'appareils photo argentiques doivent connaître ça, c'est qu'il existe des petits filtres, en fait des petits filtres couleurs. En fait, le fait d'ajouter un filtre, par exemple, euh, ça, peut être, ça peut ajouter quelque chose à votre image ou ça peut le retirer. Par exemple, avec du rouge, si j'utilise un filtre rouge, je vais éclaircir le gris. En fait. Si j'utilise un filtre jaune, je vais obscurcir le bleu. Du coup, je vais avoir des, des bleus, donc par exemple, un ciel plus sombre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut savoir si vous utilisez des filtres qui se vissent sur l'objectif. Ça, c'est en utilisant un appareil photo argentique. En utilisant un appareil photo numérique, vous avez directement ces filtres dans l'appareil photo de manière numérique, en fait, tout simplement. Vous pouvez fouiller dans votre appareil photo, vous allez voir que vous faites des photos en noir et blanc, vous pouvez mettre une couche supplémentaire, donc par exemple, un, un, un filtre rouge qui va éclaircir les gris, un filtre jaune qui va obscurcir le bleu et ça vous pouvez le faire directement numériquement, directement depuis le boîtier. Alors pour conclure, il n'y a pas de choix prédéfini. on n'a pas à choisir, enfin j'ai pas à choisir pour vous si vous préférez photographier en noir et blanc, photographier en noir et blanc, si vous préférez photographier en couleur, photographier en couleur. Simplement, euh, c'est pas la même approche photographique en couleur et en noir et blanc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir là-dessus et si vous allez voir un peu sur Internet, donc les différents photographes de rue qui pratiquent la photo de rue en noir et blanc ou la, ou la photo de rue en couleur, vous allez vous apercevoir que les photos sont tout aussi bonnes et du coup, elles dégagent toujours autant quelque chose. Après, c'est vraiment l'approche du photographe, comment il a voulu présenter ça. Et aussi l'époque du photographe, parce que c'était aussi un peu une contrainte pour certains photographes d'utiliser que le noir et blanc, parce que le, la couleur n'était pas encore vraiment euh, disponible pour ces photographes. Donc après, il faut, faut voir qu'il faut retenir vraiment. C'est qu'est ce que vous préférez? Est ce que vous préférez faire de la photo de rue en noir et blanc? Ou est ce que vous préférez faire de la photographie de rue en couleur? Donc, du coup, euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste retenir que si vous faites de la photo de rue en noir et blanc, ce n'est pas la même approche que si vous faites de la photo de rue en couleur. Et il faut vraiment retenir qu'en noir et blanc, il faut faire attention aux formes, il faut faire attention à la lumière qui reflète sur les objets et qui les met en valeur. En fait, cette lumière, elle va, être, elle va apparaître blanc, en fait, blanc sur, sur votre image. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en photographie couleur, on fait plus attention à l'association la, des couleurs et en noir et blanc, il faut faire attention aux formes. Si vous mettez des formes les unes sur les autres, vous allez vite avoir des images un peu brouillons. Donc Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater du contenu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt.